Ça, ça n'est pas une maladie infantile, c'est les deux. Montrez vos pancartes. Montrez vos pancartes. Ça fait là. peur. Montrez vos pancartes, là. Oui. Ben pas trop vite. Ça va que c'est les pancartes, je m'avais peur. Si, si, comme ça, il va falloir. Non. Non. Non. Tout est une richesse. Oui, je sais. je sais. Je sais, je sais. Mais il y aurait si bien dit qu'on se passerait. oui, oui, oui. J'ai compris. Mais il va les reprendre. Quelqu'un.